Je décide de ne pas allumer la lumière et de ne pas voir le dos car pour moi la distance c'est complètement rédhibitoire. C'est une expérience qui est hallucinante parce que ça nous fait tomber des barrières quand on se crée nous-mêmes en arrivant. Et on se sent au final étrangement beaucoup plus à l'aise parce que bah, du coup il n'y a pas forcément le regard de l'autre qui se pose sur soi.